La santé, la lutte contre le sida, les mêmes positions. Dois-je continuer Si je prenais tous les sujets, je constaterais à chaque fois la convergence et l'intelligence avec laquelle nous abordons ensemble, y compris les thèmes les plus délicats. Voilà pourquoi je parlais de l'histoire, elle nous unit. Tocqueville est une référence, référence d'ailleurs toujours présente en France avec deux questions, jusqu'où peut-on aller dans l'égalité, et jusqu'où peut-on aller dans la liberté Et ce qui était la vocation des révolutionnaires, ceux qui voulaient l'indépendance de l'Amérique, ceux qui voulaient l'établissement de la République en France, c'était justement de savoir comment nous pouvions être les plus audacieux,